La solidarité, c'est une des valeurs essentielles qu'un groupe de protection sociale peut apporter à une branche professionnelle. Parce que le fondement même d'un groupe comme ProBTP, c'est de gérer de la solidarité. De la solidarité en faveur des personnes qui ont connu un coup dur dans le cadre de leur vie. En faveur des personnes qui ont des besoins de santé. En faveur des anciens salariés. En faveur de personnes à revenus modestes. C'est le fondement même d'un groupe de protection sociale. Avec ProBTP, les entreprises, les salariés et les retraités du BTP disposent d'un groupe qui entend et qui comprend leurs besoins et qui développe en conséquence des réponses et des solutions sur mesure qui s'adaptent à la spécificité de la profession de la construction. Nous octroyons des réductions sur les cotisations santé en faveur des familles, mais également en faveur des plus jeunes, des apprentis, ou à l'autre bout de la vie, en faveur des personnes dépendantes. Enfin, ProBTP n'a pas attendu l'accord national du 11 janvier dernier pour se préoccuper de la protection sociale des anciens salariés. Et c'est ainsi que depuis plus de 40 ans, ProBTP assure le maintien d'une couverture à la fois en prévoyance et en santé, en faveur des demandeurs d'emploi, mais également, et au-delà de cet accord national, en faveur des invalides, ou des personnes en situation de longue maladie.